Bien-toi du ciel, du silence bleu des ailes de la faune intrépide sur la grande place vide, que les bords de venir. C'est en cicatrice. Que l'on est solitaire De l'ouvrage anobli ce soir Prends soin de moi Le jour d'après c'est le chant des possibles Sur la voie rapide des âmes brise, adieu Est-ce qu'à la porte c'est du fantasme Cètera l'illusion de trop Sous le poids de nos rêves dans l'invisible, privé de fluide. Nos amours captives d'un astéroïde. C'est une vague sans merci. Seront pleines de tapos contre la mienne, d'axiomes au nom de la fièvre, libre de cette parenthèse. Le piège est un cours de philo que ne veulent entendre nos égaux pour le dernier cri mortel à la gloire de nos fléaux Je me souviens. Le jour d'après. Le jour d'après.